Haiti.com jeudi c'est vendredi 28 avril 2023 nous comptons avec vous dans nouveau bulletin de formation ça qui nous pote pour toutes fanatiques toutes amies toutes compatriotes de partout à travers le monde qui va j'aime la gueule nous jeudi c'est début de week-end et nous souhaitons bon début de week-end à toutes amies toutes c'est qui va j'aime la gueule nous toutes compatriotes qui supportent chanel TV la nous souhaitons bon début de week-end en mode bois calé je dis à la, mesdames ben, et messieurs, on a dit aux population dans la tibonite, hum, mm hum, ils dans le fief, chef gang, un cocorate sans race. Nous n'avons pas besoin de dire qui quantité quantité d'orbeilles que la police et nou, gen, be, video, nou, pa, ka, ou, la population fait, et nous avons quelques, ben, vidéos, nous n'avons pas qu'à inviter ou regarder des vidéos, mais ou pas qu'à attendre sa audios, ça que Mais population populations la mis des, sous divers soldats, base, cocorate sans race. Nous moi n'a pas là larmes, pas qu'on est, si n'est-ce sont mortellement blessés, ou bien si ils sont à la police, parce que dans la vidéo que tu as regardé, vraiment mal, bah, ils ont été dégénérés, et ils n'ont cacher caché ou ça, question bois calé ça, opération dénicher bandit, opération bousquer bandit, quel que soit, côté, ils ont caché, ils ont mis en bas, t'es, mais on prend, ils ont mis monter sous pied bois, couper pied bois, là, ils ont atteint, ils ont mis en bas, en mer sécher de l'eau à couper, parce que question bandit dans le pays ça, les rivaux là, vous nous suspendez avec Bagaïsa. Et c'est si un raison qui fait jour de jour là. Nous voyons l'opération Sala, c'est là, il résultat pour le bail là. Il y a des gens qui disent l'opération Lidoué visé Matissan, disons, dans bloc ISO, et dans village de Dieu à Garavine. Et nous connaissons ces peuples là. Mobiliser, voyez, pour porter mourir. Pas besoin de dire qu'il y a des gens qui mourent. Il y a des innocent qui mourent, qu'on s'attrouve à des gens qui mourent bandits qui tombe, parce que, si, n'est-ce village, à, que, soldat pète pété, balle, eh ben, un pile, civil, ou bien, nous t'a dit, un pile, innocent, prend balle, mais c'est qu'on ça gué, ben, dit, qui tombé, bah, c'est depuis, balle, la vous on pas gué, les choix. En tout cas, mesdames messieurs, tende, et messieurs, vous allons inviter, ou tendez, et vous allez quitter, commentaire ou en la vidéo, ça, pour dire, nous, eh ben, est-ce que, mouvement, bois, ou remel, ou bien, ou pas remel. N'a tout. ce pas que tu fais, tu fait pas que nous ce pas que tu fais, Nous N'est-ce pas, maman. N'est-ce pas, ce pas, maman. N'est-ce pas, ce pas, ce ce que ce ce pas, ce ce ce ce Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que Qu'est-ce que quest vous et n'avez pas bandido Mais ça comment t'as pour payer même Ça combien t'as payer dans qui bloc Ah, allez non. Dans qui bloc Dans qui bloc pourer 112. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu cherches chef Non, c'est le même Non, Non, Non, le même parlez Non, Qui est le chef de On va les amasser, les qui Qui est chef de le chef Qui là C'est le C'est ce C'est C'est pas C'est pas là C'est C'est le le C'est Non. C'est C'est pas C'est qui est-ce chef Hein Qui est-ce que chef de Qui est-ce chef photo y On ce je ne sais pas parler Qui est ce eh, ch chef Cotto <laughs> Hein ce <laughs> le chef ce <L> <laughs> <'a. Qu> <laughs> chef ce en public chef Qui quest ce Comment faire là Quand ce allez mon quand vous mon ou Quand vous allez guider dans mon vous dans mon Ouais, qui eh bien, opération Bwakali a continué, Pire, mesdames messieurs. et messieurs. Eh bien, quand même, très très bonne nouvelle oui. dans le moment où on a parlé là. Oui. Très très bonne nouvelle, oui. Deuxième chef, base 400 marozoa, nous apprenons que justement, eh bien, dans de confrontation avec la police, pour parler de population également, Eh bien, deuxième chef base 400 mesdames et messieurs. Monsieur tombé là, Deuxième chef, base 400 qui tombait, eh bien, quand même, c'est sont gros, gros tonton nouvelle. Par bien, de nous, deuxième chef, là, qui ça représenté et eh bien, évidemment, nous voir plus de détails. Et puis, sans compter, mesdames et messieurs, dans le moment où nous parlé là, et eh bien, la police a mené une opération. gros gros opération la, nou, a ge, qui tombé, egalman, nou, a mené là, sans compter, nous apprenons plusieurs bandits qui sont encore tombés. Plusieurs bandits tombés, sans compter également, nous apprenons plusieurs autres cas, la police, mais le dit fait dans plusieurs cas, mais par contre, nous avons demandé monsieur la police un peu parce que pas que les bandits pas Les les Donc, nous Parfois, nous ne pas forcément obligés de mettre là dedans parce que les bandits ne sont pas possédés. C'est qui qui en qui qui qui kayo pas médifier là de parce que bandi ça c'est pas avec bien yo qui ont acheté kay là on pense important que nous on moins souligner ça pour mesdames et messieurs Eh bien oui commissaire miscadet bon côté parle qui dans l'actualité nous y a à peu près deux bandits pour parler dire non monsieur Grand Avignon qui tombé dans mon affaire là n'a parlé là oui qui est fait mais avant ça prend de n'appelle ça yo frais pas comment les gars et bonsoir, bonsoir, nous saluons toutes, euh, amies nous son plaisir pour nous-mêmes nous capables, d'informer informer nous, eh bien, et nous, après aller directement dans le cadre d'opération Bois Calais, Bois Calais, j'en ai que nous-mêmes nous que euh, annoncer les, que pays, hein, et bien, parce que c'est opération Bois Calais, eh bien, nous que peuple même que le et a dit même a dit que a le peuple a dit que a personne. que a la le pas rien le peuple qui dit que le peuple que même il a fait l'opération Bois -E, Calé, c'est n'est de pas les Nations Unies les nous rappelons que les bêtises, que Canada, la France, et eh bien, ils ont même il été fait nous, et eh bien que ils ont dit que ça le fait, États-Unis et tout, et eh bien que je dis, les populations les mêmes eh dit -E, il y le bouquet, et bien je dis que c'est les commencés avec l'opération Bois-Cale, ils ne peuvent pas occuper pièce de la communauté internationale. La même les États-Unis toujours proposent que c'est super puissance pour le peuple haïtien. Et eh bien parce que l'opération bois boisale. En pile monde qui ont commencé. Et bien, si nous même nous allons aller, j'aime que de et bien, nous avons que qui a commencé, et dans plusieurs zones, nous avons Jérémy, Gradence, nous rappelons que tout avons en monde, dans une chandelle en il y cours, et bien nous connaissons que la population a été en pile, et les bandits, et bien opération lui-même, il y a eu dans la tibonite, grand dans la grande et puis pas trop presque même nous pour l'analyse, si, parce que nous avons l'image pour nous, la population qui si, est cachée, population qui est prête, et bien nous avons toujours dit que, même si eh, nous avons eu des gagne des bandits, des bandits, nous avons nous plusieurs et bien nous sommes capables. Et bien, nous avons l'entrée la carrière dans le département la tibonite, et bien nous avons dans le département la tibonite, et la police, dans le département, nous avons avec dans ce capé, en plus le monde qu'on est sous nos grands cailles, et puis la commune est dans l'entrée et sud, et bien on craise la base pour la vie à tes places. Dans le cadre d'opération, il y a, a plusieurs caillers qui passent en bas de la femme, population qui populations qui étaient encore là contre un gang concurrent, ce qui a acheté la coopération, l'argent content. Il y a eu une mort dans l'EBI, avec l'EBI, qui était inébranlable, et ça y est, et je ne suis pas population d'espérance politique entrer dans base dans la localité et plus passé, j'ai en bête, en en en mais à touiller et de ben la police a population découvri ont caché chargé et chargé à e, casimba et badio volé sur souterrain national numéro un n'a pas au connais chef gang kouwa trans la défaite est été passée pour beaucoup à population avec la police crasie plate à des badies chefs gangs et bien pour qu'on ait tout map gang kouwa trans sur yoga et la la na, nati personne pa, pas qu'on est écouté oui toutefois et bien après la police présidente bilan officiel et bien au niveau de la police e, ben, et la police qui continue à mener opération dans la base Koko-Serase, dans la zone Joan, ils mettent population, mettez du feu dans plusieurs cas, qui ont des ciments côté négatif, ils ont été donnés, ils ont ciment et bien c'est l'opération Bois calé qui commencé C'est la population l'Est qui envahi la base de la journée jeudi 27 avril 2023 localité joinnée dans la l'ester pour au te bandit au bois calais et bien mais quand il gourmets campé gourmet yon y a toute population dans toute ça ou bien nous pourrions aller directement pour nous regarder et bien quelques images là et bien opération bois calais et bien dans la Tibonette et bien li commencer au niveau de commune de l'ester et bien et là que nous pourrions regarder et bien je peux nous regarder là ces images pas que les petits du méthodiques parce que opération méthodique à 1000 euros qui vont parce que, de de dans les et depuis que vous mettez zone. Et bien, a que vous tête dit que vous bien dit de vous avez et que vous que vous que vous avez dit et vous qui vous avez vous que en que à changer de parce que c'est au moment pour que vous commencez avec l'opération, puisque c'est au moment qui permet que vous groupe base, ça vient de même, pas de finir craser la cibonite Et bien, nous avons que M. Sarraud, il commencé que vous commencez été à partir de vendredi qui a vu là, et bien, vous commencez avec l'opération Bois Calais, et bien, si vous faites une mobilisation, vous avez un peu passer, et 200 000 qui descendent, ça vient parce que vous avez un peu eux parce que nous, qui sommes allés, vous soutenez les populations qui ont du feu, et bien, préparer les carottes dans le département de la pour nous mettre sous Luxon et là pour nous mettre sous et et tous messieurs qui au même qui fait partie de vous aider et nous pas que c'est ça et bien depuis que Géminie arrivé au lacayo et bien là tout mettre du feu dans la caisse côté que Géminie au même côté que cette opération ça. nous allons aller et rapide au pressoir pour l'Algérie image Coco à la suite d'un bail pour le même sous la porte de Paris mon parti à Montégou naïf l'Algérie image directement pour nous Comment que la population ait dit à peine la en qui la population dit qu'il n'y a pas besoin d'un gagnant, et bien c'est du fait à péter au niveau de la zone. On a regardé. Oui, voilà. On a envie de regarder et Mais c'est simplement que nous avons plusieurs personnes qui nous regardent. Et c'est des personnes qui, à cause de question de sécurité, ont été obligées de quitter la zone. Les retournés, bien il y ce soit population, qui ce soit la police, qui mettent des dix dans le Et monsieur a dit, bon, nous même nous passons le message. Parce que sincèrement, vous dis le bandit, pas de kaï vraiment. Nous sommes d'accord pour l'opération. Si vous Si un bandit, vous avez bandit c'est normal pour vous mettre 10 filles là-dedans. Mais, kaï ça ou parfois, c'est un bandit qui est là-dedans. C'est souvent pas de monde qui est dans le Donc, une fois que vous on, chasse un bandit, si vous avez un bandit qui est là pour le avez bandit qui dans le là-dedans. Donc, mesdames et messieurs, nous invitons tout le qui est très important. Oui, opération l'opération Bouakale, c'est important. Bouakale, pas de Pas calé. Aïe kai baba mia, kai baba mia, Aïe kai baba papa mia. baba mia, kai baba mia, Aïe baba. population qui là en foule, mesdames et messieurs, support. petit la Voilà, voilà. Pendant ce temps, et en nous avancer et avec actualité, c'est une grande pile réaction. Nous d'accord, nous même, nous d'accord pour la population écrasée, brisée, ce n'est pas pour non, mais c'est simplement pour nous essayer de comprendre que qui a acheté Kayotou, mesdames et messieurs, que, qui est brandi, pris en otage. C'est dans ce sens que nous sommes Et Oui, près on avance. en avance. Oui, n'a pas avancé, n'a pas avancé dans le même cadre information yo, et bien, au niveau de, la croix périsse, eh bien, population, les mêmes, les panneaux, c'est qu'un bécaye, parce que, et c'est qu'un papa, groupe gagne, yo, c'est eux-mêmes, yo ont pris un caille, bon, tout, tout, bon, dans la tibonite, c'est bien, qui, il est ils dans une zone, ça, eh population, ils opération, et, calé et, bois calé, côté que eux-mêmes, ils et, et, nous, on sait niveau de base, ça, son base, c'est définit, eh bien, et, nous, nous, on s'est, euh, on c'est on s'est, mêmes qui disent que et s Monsieur même Et d'après l'information qui est censée à petit, et bien, mon et machin de Saline, mon Saint-Michel, et bien, tu es supposé à pas en haut, parce que tu as fait de commande que, et bien, bandit, même, y'a eu direction, et Saint-Michel de la Talay, nous connaissons que, et zone Saint-Michel, il y a en pile, et bandit, et qui, ou même, qui toujours, et bien, au niveau de zone ça, et bien, jean et non, dithé, nous disons, avec mon ancien Michel de la pour que vous sommes capable de en haut, en bas, pour que vous voyez, est-ce que vous avez des bandits, que blessés, informations qui ont par Platon, et bien vous you <inaudible inaudible> you know, tombez, et coupe à laine, et ben yon descend bourré, et ben moun bourré tape mario, yo, yon dit c'est accident yon fait, et ben yon vine machin, yon picof qui prend yon, et bien, zone place là, yon pou pou, allez, qui est ville, machin de Saline. Et bien, yon a pas dit, ensemble avec monsieur, et machin de Saline, yon, et ben yon même plus capable, contrôler parce que monsieur, yon en ville, machin de Saline. Et ben pendant que n'a a pas les lagons, yon moun qui fait banne information, fait tout que monsieur, yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon et Michel, t'as semblé au Québec, tout, et huit, et bien, et non, et dièse là, et au niveau de cette section, moment et bien, on a des monde dans cette section, moment ou même si on a fait bon tivi, on a dit, depuis que nous avons des monde qui blessés dans la zone, c'est pas que nous faisons ces bandits, et bien, c'est tout, et tout, parce que nous non et bien, on a fait bon tivi là, et bien, les mouns qu'on est dans cette section, moment on dit, est-ce que vous avez plusieurs nègres là, et bien, bien qui blessé, bien qui pas blessé. Depuis nous, nous ensemble côté bandits qui ont fait qui ont même tué un pile de monde au niveau de la croix périssée, qui ont dit que le monde n'a pas capable dans un an. Eh bien, ils ont bien meilleur, ils ont pile de Et bien, depuis nous, nous n'avons besoin de pour demander qui est ça aussi, passer du feu sur eux, et bien chercher caoutchouc, parce que le ça s'est tellement fait un petit besoin au niveau de la si bonite, de la si belle, de la si belle, victime. Et nous avons avancé dans le même cadre de dossier, qui arrivait, mourut, et bien, nous avons pu gagner. C'est bien gaspillant, c'est le numéro 2 dans 400 Marozo. Pas de soucis, c'est là. Deuxième chef, beaucoup de criminels, 400 Marozo. Jérôme Stephenson, alias Gaspillai eh bien, il mourit jeudi, jeudi 27 avril 2023. C'est information qui a Eh bien, il y a gang appelé 400 Maozos qui a et la terre au niveau de la commune de la Croix-des-Bouquets. Il y a un de perdu, il un membre important. En effet, il y a bien réseau criminel, Gaspillay, et bien, aujourd'hui, jeune monsieur Eh bien, jeudi, à y a un présumé Bordi, Jérôme Stephenson, Gaspillay, et bien, monsieur, il d'après l'information, et bien, à la base mystique, et bien, on a souligné que numéro 2, gang 4 maozoa, Gatia, il était figuré sous liste, qui est plus passé en 30 par la République dominicaine, et bien, côté il était dit Gatia, il a même dit et à l'essai d'Omec, et bien, la ministre qui a parlé, on a dit que Gatia, il était même dit, il est mort. L'information, il y a eu un soldat a été passé dans le si M. Fouchard a eu le coup d'œil, il a essayé de passer sa bonne pistache et a fait il la a des déjà passé en bas du fait, il a fait un il a fait un café, il a on a suivi vos vidéos pour nous voir comment ça au niveau de résultats. Si vous qui a essayé de passer dans le poucha. On a exactement ça veut dire ouais nous même là nous mais nous qui l'a voulu dans son toit? Qui l'a voulu? Qu'est-ce qui est chef? Qu'est-ce qui est chef? Chef Cotoya? Chef qu'est-ce qui est là? Non, tu ne vais pas me faire de tu place. Non, tu va me faire de la place. Non, ça va me faire de la place. Non, ça va me faire de la place. Non, ça va va Non, Non, Non, de Non, Non, Qu'est-ce chef il est là. qui est est ce est qui est-ce que je suis dit, je suis dit, je suis je mais... Quand eh, vous valise visiter dans Qui qui dans le monde. Vous valise le dans le monde. dans le monde. dans mesdames messieurs est-ce que nous ouais est-ce que nous ouais mardi tout moi mes amis un petit patience un petit patience et nous parlons avec nous, qui nous de nous, qui nous et puis nous avons pour nous, également. Vous regardé dans condition ça va mourir, Monsieur sans vous avoir conscience, Nous nous invité autant de ça également. Et bien là, c'est une demoiselle qui expliquer nous comment monsieur prend en otage, M. otage. Monsieur Tilapli, monsieur ça mais un boulet fait barbecue, un fait barbecue, chérie.